Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais regarder un peu la situation face à la grande réinitialisation et aussi, on va peut-être euh, jeter un coup d'œil sur l'or. Euh, vous savez très bien que euh, Klaus Schwab, qui se trouve être euh, l'initiateur du World Economic Forum et aussi... Euh, propagateur de la doctrine de la grande réinitialisation, parce que c'est une doctrine, dans le fond. Euh, si vous regardez, ben, le, la dernière vidéo que je vous ai fait, c'est justement une analyse de du livre de la quatrième révolution industrielle et vous avez pu constater euh, que dans le livre lui-même, il, <rire> il y a de la folie, de l'incongruité. On se trouve à être comme euh, dans un genre de roman de science-fiction euh, <rire> de série B. Euh, donc, euh, non pas que le contenu était pas intéressant, dans le fond, c'est vrai que les technologies ont changé le monde, mais je pense que euh, c'est plusieurs personnes qui se réunissent à Davos et qui font partie du World Economic Forum, dont euh, Justin Trudeau et Christian Freeland qui sont très, très impliqués là-dedans. C'est une des raisons pour laquelle euh, Justin Trudeau a choisi euh, Christian Freeland, comme je vous ai dit, a fait une pierre deux coups, s'est débarrassé de Morneau qui était euh, relié au scandale de We Charity euh, avec Trudeau et sa famille et Morneau aussi a ah, en tout cas, a été le, le, le beau émissaire de, de cette saga-là et euh, Trudeau s'en est très bien sorti à cause de ça et est allé chercher christian Freeland qui se trouve être une mondialiste notoire et aussi euh, une, euh, une personne qui... Euh, euh, fait partie de ceux qui prônent l'idéologie du euh, MMT, c'est-à-dire la théorie moderne économique, c'est-à-dire qu'on injecte de l'argent, euh, comme on le veut, dans le système. Et euh, c'est euh, quand même euh, un, un heureux hasard. Euh, euh, je ne sais pas si vous savez que la banque centrale, qui a toujours été ben, la fédérale, la banque enfin, euh, fédérale américaine, la Fed, qu'on appelle, euh, a toujours été une entreprise privée, et depuis quelque peu, euh, la nouvelle est passée un peu sous silence. Euh, euh, la Fed a été euh, reliée à, au trésor américain. Donc, euh, la Fed est devenue vraiment une un institution euh, euh, pu, euh, ben, publique dans le sens que ça se trouve être le gouvernement américain qui contrôle directement la Fed maintenant. Et ce n'était pas le cas. La Fed était une entreprise privée. Elle est, elle est maintenant, depuis très, très, très peu de temps, euh, reliée directement au trésor américain. Et comme par hasard, qui a été... Été nommé euh, secrétaire du Trésor euh, sous Biden, qui n'est pas encore officiellement le président des États-Unis et dont les médias ont prôné euh, son, euh, euh, son élection, sa victoire, en tout cas peu importe. Euh, ça se trouve à être euh, Janet Yellen, l'ancienne euh, euh, présidente de la Fed, qui a été nommée là. Avec Jérôme Powell qui conserve son poste de président de la Fed, donc on se trouve avoir deux présidents de la Fed avec deux institutions qui sont maintenant reliées, c'est-à-dire le Trésor américain et la Banque fédérale, la réserve fédérale américaine, qui initialement se trouvaient à être détachées l'une de l'autre et maintenant sont unies. La Fed et les trésors américains sont unis. Donc, euh, ce que ça signifie tout simplement, c'est qu'on n'a pas de permission à demander. Euh, le gouvernement américain peut tout simplement profiter de la situation et réinjecter des capitaux à, à sa guise. C'est une union qui fait en sorte que le privé est complètement détacher de ça parce qu'il faut pas oublier qu'en 1913, la FED a été euh, créée, mais c'est une institution privée. Il faut bien, bien le comprendre. Et maintenant, ce n'est plus le cas depuis très, très, très peu. Ben, après, avec tout ce qui se passe, dans le fond, avec euh, ce qui s'en vient, avec la propagande qui s'en vient. Et là-dessus, j'aimerais vous montrer euh, une vidéo qui est vraiment euh, très, très intéressante euh, sur... Euh, euh, ben, le grand reset sur euh, ce qui se passe en ce moment sur la planète, le plan mondialiste euh, qui est clairement émis euh, de la part de Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau a fait un cadeau à, à tous les ministres, euh, les, les premiers ministres de, euh, de nos provinces ici au Canada. Euh, il leur a envoyé un exemplaire du livre euh, « COVID » de, de Klaus Schwab, en pensant que tout le monde serait très heureux de recevoir le livre, euh, mais Jason Kenney, qui se trouve être le premier ministre de l'Alberta, qui lui euh, l'a pas trouvé drôle, donc on va regarder un petit bout, vous allez comprendre exactement ce qu'il dit, c'est la même chose que je dis que plusieurs euh, comprennent le scénario, mais que le pauvre peuple euh, endormi par les médias de masse ne comprend pas, et, et dans le fond, une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, et la dernière aussi euh, euh, c'est concernant l'économie comme vous savez mais qui touche aussi les personnes qui ne comprennent pas encore qu'on est en train de s'en faire jouer vraiment une puissante donc on veut imposer un plan mondial euh, ben on dit communiste, mais dans le fond, ceux qui sont communistes, ça serait le petit peuple qui s'appauvrirait, et l'élite, elle, ne s'appauvrirait pas, non au contraire, euh, en profiterait largement. Donc, on va écouter un petit bout, et ensuite, on va continuer la vidéo, et puis je vous le mettrai à la fin de ma vidéo au complet. C'est pas très très long, mais vous pourrez vous-même constater ce qu'il dit. Donc, on écoute ça. Where do you stand on the Great Reset the Liberals are planning on introducing? Well, I, I, let me just say that, first of all, what is this Great Reset? Uh, uh, uh, Pierre Polyev, the federal conservative finance critic, recently raised concerns about this, and then he was attacked by some in the media and by the Liberals for supposedly circulating conspiracy theories. Well, the Great Reset is actually the name of a book by a very prominent advocate of it it's his name is Klaus Schwab he sent me a copy I guess he sent one to every probably every government leader around the world and Klaus Schwab's uh, thesis in his book is that uh, we should governments and societies the world should quote seize the opportunity of the public health and economic crisis to reimagine the world and radically change policies describe intervention, massive Bon, on va continuer la vidéo, c'est mal traduit, j'ai pris euh, YouTube tout simplement, c'est la traduction automatique, là. ça donne pas euh... Euh, des miracles, mais quand même, si vous comprenez l'anglais, vous avez un peu compris ce qu'il parle au niveau de la grande réinitialisation que Trudeau avait parlé. C'est laissé à euh, échapper ou, ou c'était volontaire. En tout cas, peu importe. Euh, cette manière de voir les choses, c'est tout simplement un plan global qui n'est pas là depuis... Euh que le COVID est arrivé. Non, non, c'est euh, vraiment bien avant ça. Et là, on se trouve à être avec euh, euh, cette propagande qui commence de plus en plus à s'amplifier. Mais qu'un premier ministre d'une province quand même, euh, une, province, une province importante euh, au niveau du Canada, puisse euh, se prononcer, euh, je suis content de ça. Et ici, si, euh, ça ne peut pas arriver au Québec. La raison est très, très simple. C'est que Horacio Arruda est carrément, euh, fait partie carrément de ce plan. Vous avez certainement vu sa petite badge ici, là, euh, qui se trouve euh, toujours à porter, son petit épinglette de un petit rond avec des couleurs, ben, c'est ce plan-là, tout simplement. Donc, euh, Horacio Arruda est tout simplement fait partie de ce plan-là, il n'y a pas de complotiste-là, là. vous pouvez aller constater vous-même, je n'ai pas la petite badge, je vais chercher la badge de Horacio Arruda, il l'a toujours, euh, ce... ça fait partie de ce plan-là plan du Grand reset, tout ça. Donc, euh, il y a des... Lorsqu'on commence à faire le calcul, comment commence à regarder tout ça? Euh euh, le confinement qu'on dit, même au niveau du coronavirus, qui était une, une bonne grippe, mais qui euh, quand même, oui, a atteint plusieurs personnes âgées. Il fallait prendre des mesures, tout est beau, tout ça, mais on n'a jamais pris des mesures aussi fortes pour n'importe quelle euh, épidémie euh, qu'on a connue euh, euh, dans les dernières années, même. On n'a jamais, jamais pris euh, autant de mesures de confinement, tout ça, euh, que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, euh, il, y quelques, il y a anguille roche. la Suède ne l'a pas fait, et au niveau de non, de mort, c'est à peu près la même chose. Mais pour vous dire qu'Horacio Arruda euh, a ce petit épinglette-là et fait partie justement du club des mondialistes, de cette propagande, euh, propagande euh, du grand reset, tout ça. Euh, c'est curieux. Et qu'un premier ministre d'une du, des provinces euh, du Canada, l'Alberta, euh, prenne position, et je pense qu'il va avoir... Euh, peut-être euh, dans l'avenir, euh, en tout cas cet hiver, plusieurs autres euh, premiers ministres qui vont prendre euh, position, peut-être plus dans l'Est, euh, dans l'Ouest aussi, peut-être la Saskatchewan, Manitoba, je ne sais pas trop. Euh, probablement, il va y avoir beaucoup de dissidences face à ce plan-là que Justin Trudeau veut euh, imposer euh, euh, au Canada, dans le fond. Euh, euh, Christian Freeland, dans sa dernière intervention, n'a pas parlé directement, mais c'est un peu ça au printemps. Ça arrivera au printemps, parce qu'on va avoir un hiver noir. Donc, euh, c'est ça. Euh, au niveau de ce qui va arriver aussi aux États-Unis, euh, Trump, même si l'élection a été truquée, c'est même pas... Euh, les médias traditionnels, j'en reviens pas, là, comment qu'on essaie de, de... On regarde pas la réalité. L'élection, en tout cas, en partie a été truquée. Mettons qu'on dit que Trump n'a pas remporté la victoire, que Biden a remporté la victoire. Bon, peu importe. Les conséquences de ça vont vraiment être fortes au niveau des États-Unis parce qu'il y a plusieurs euh, euh, États qui n'accepteront tout simplement pas la victoire de Joe Biden. J'ai aucune idée. Euh, ça s'en vient le 15 décembre qui se trouve être le, euh, les grands électeurs qui vont se prononcer. Aujourd'hui, je pense que c'est euh, la proclamation officielle du... Euh, qui gagne, là on va dire Biden probablement, je sais pas, mais euh, après ça, il y a tout le, le processus de la Cour suprême, et même Biden euh, ne demeurera pas, même, même s'il demeure en ce moment, peut-être dans deux ans, Biden va être décollé de là, et Kamala Harris aussi, parce qu'il faut pas oublier tous les scandales qui ont... Euh, a été euh, mis sur la table avec euh, son fils, Hunter Biden. En tout cas, peu importe, là, on va voir tout ça, mais euh, ce que, à quoi je veux en venir, c'est qu'on pourrait avoir là, une session aux États-Unis, et c'est du sérieux, là, une sécession, là, dans le fond. Euh, certains États vont euh, tout simplement... Euh, euh, euh, les États-Unis, de la manière que ça fonctionne, c'est le gouverneur qui se trouve être l'entité la plus importante dans un État. Et le gouverneur peut envoyer promener le président des États-Unis euh, s'il considère que ben ça commence à se faire d'ailleurs. C'est le gouverneur qui se trouve être euh, le, le top et ensuite euh, les shérifs euh, des différents districts. Et en, en Californie, il y a deux shérifs qui ont envoyé promener le gouverneur, qui lui euh, est complètement... À la salle de Joe Biden. Euh, mais vous comprenez, on se trouve à avoir, avoir le président des États-Unis, les gouverneurs de chaque État qui décident, la Floride, eux autres, les gouverneurs et même les shérifs. Après, on se trouve à avoir le corps policier. Euh, les gouverneurs, shérifs et corps policiers voyait promener euh, les, euh, beaucoup de consignes euh, de, venant du fédéral, du, du président des États-Unis, qui ben, n'est pas encore officiellement élu, mais Joe Biden. Donc, eux autres se foutent des consignes euh, euh, du fédéral et font à leur guise, euh, euh, je pense que la Floride, ben c'est sûr, la Floride n'a pas confiné, euh, les personnes continuent à vivre normalement, et c'est ce qui peut arriver au niveau de, des États-Unis. Euh, après, ben, par exemple, si Joe Biden remporte, il y a plusieurs euh, États qui ne se euh, vont vraiment euh, pas se conformé aux directives du président des États-Unis. Donc, d'une manière ou d'une autre, et si Trump est élu à quelques États, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le fond, vous voyez la carte des États-Unis après l'élection, la, la, la, la grande majorité des États ont été remportés par les républicains, c'est euh, oui, des États qui sont plus, peu, plus peuplés. On a euh, l'État de ben, New York, euh, la Californie, euh, quelques États très très peuplés, mais la grande majorité des États, c'est républicain et très très fort. Donc, euh, on va terminer par euh, l'or euh, parce que dans le fond, c'est assez important de voir qu'est-ce qui arrive au niveau euh, ben, de l'or. On, on se trouve à être euh, euh, vraiment dans un, une transition qui euh, peut-être nous permettrait de voir l'or euh, recontinuer euh, sa course. Euh, on a vu que, on se trouve à voir l'or ici, on va regarder ça comme ça. Euh, je vais le mettre, euh... bon, on peut le laisser comme ça dans le fond, c'est pour euh, voir ça. Ça se trouve avec la moyenne mobile 200 jours, 50 euh... Euh, 50 et 20 jours. Donc, on a ici un changement de direction au niveau de l'art. On le voit, on le constate très, très bien, le fameux rebond euh, à la moyenne mobile 200 jours. Euh, je regarde quand même toujours à long terme. Là, Je ne veux pas regarder euh, quotidien parce que c'est très, très trompeur quand on commence à se fier directement sur le quotidien. Et euh, là, on se trouve à avoir un, un rebond qui a été assez important, même si on le dépasse un peu. Et ce rebond-là con, euh, constitue aussi euh, la confirmation du support des sommets ici. On avait eu les sommets qui sont arrivés en 2011. On avait eu cette exubérance-là. Les sommets, j'avais tracé ma ligne et on a bien, bien rebondi aussi là-dessus, là, sur euh, euh, cette ligne-là qui était an, les anciens sommets. Et là, on se trouve à avoir un changement de direction euh, en espérant que ça va être le bon parce que on ne sait pas, dans le fond, c'est n'est pas nous qui décidons, on ne fait qu'observer le marché. On voit qu'on est loin de reprendre du service, mais quand même, le rebond euh, nous indique quand même que la tendance, la direction euh, de la vente là, a été cessée par la, mo ben, la moyenne mobile 200 et on a changé de direction. Et euh, ça va être à suivre parce que dans le fond, les prochains jours sont très, très importants. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Et peut-être, euh, je ne sais pas si on le voit ici, euh, moi je me sers beaucoup, beaucoup du RSI. Le RSI, ça se trouve être un indicateur euh, avancé qui nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas directement sur les prix. Et je l'ai constaté euh, depuis des années, le RSI nous donne toujours une indication avancée de ce qu'on pourrait voir sur les prix et c'est la même chose qui se produit au niveau euh, ici on le voit très très bien au niveau de l'or on a eu une cassure au niveau du RSI euh, tandis qu'au niveau du prix, euh, ça c'est de l'argent excusez, et au niveau du prix on ne l'a pas eu encore, au niveau de l'or c'est la même chose on est près de cette cassure donc euh, ça nous démontre, on ne l'a pas encore atteint, euh, l'oscillateur s'en va en montant euh, donc euh, non au niveau de l'or de l'argent ça pourrait être un rebond qui pourrait faire en sorte que le mouvement aussi puisse continuer et c'est la même chose au niveau euh, des euh, bon on va aller tourner ici au niveau du RSI euh, non on ne l'a pas encore cassé je le constate on ne l'a pas encore cassé mais ça, ça se trouve être les minières d'or et d'argent. Et ça semble, en tout cas, on va voir là, qu ce qu'est-ce qui va arriver d'ici à la fin de l'année. Moi, j'avais dit 2000 d'ici à la fin de l'année. Euh, euh, dans une de mes vidéos, vous pouvez le voir, 2000, 2100 euh, Je ne sais pas, mais ça ressemble à ça. Peut-être qu'on va avoir le revirement ou on va avoir encore de la consolidation pendant un long temps. Parce que dans le fond, ça pourrait euh, rebondir et retomber. On ne sait pas, mais ça regarde bien quand même. Et au niveau du dollar américain, eh bien là, euh, le dollar américain, lui, euh, euh, poursuit... Euh, on va y aller comme ça. Le dollar américain... Oups, j'ai de la misère avec mon dollar américain. Est-ce que le dollar américain a disparu? Ah, il s'en vient. <rire> il est en train de disparaître tranquillement. Donc, euh, ça se trouve être le dollar américain. Comme je vous avais dit, j'avais tracé ma ligne de tendance ici. Et on se trouve à continuer la descente. Mon... Prochain objectif, c'est 88 au niveau du DXY. Donc, euh, c'est ça, on se trouve vraiment à poursuivre le scénario que je vous avais dit depuis des mois. Euh, cependant, au niveau de l'or et de l'argent, il va falloir attendre une confirmation pour voir si c'est cette fois-ci que la hausse va euh, continuer. Et dans cet élan-là, peut-être qu'on pourrait voir les petites... Euh, euh, euh, les, les small caps là, au niveau du euh, euh, bon on va laisser ça sur le au niveau de l'or et de l'argent les, euh, les petites minières, les minières juniors euh, peut-être les voir vraiment rebondir, je regarde ici euh, first mining gold euh, que j'ai que comme action et on n'est pas très très loin du changement de tendance euh, c'est pas encore fait euh, on le constate, ce n'est pas encore fait, mais on a eu la, la, la, la baisse ici. Le, le, le, on est allé encore euh, à côté de euh, la, la moyenne mobile 200 jours, mais aussi en même temps, mon fameux canal ici. Euh, c'est un exemple que je vous donne de junior, euh, une minière junior. Là. Euh, et là, on pourrait avoir ce changement. De, on a ce début de changement de direction, mais est-ce qu'il va continuer? Et c'est là la, toute la... la, la, la L'attente qu'on va suivre dans les prochains jours, à savoir si on va continuer à changer de direction pour aller briser euh, le canal là, au niveau de GDXY, c'est la même chose. Mais comme je vous parle, euh, ce qui est positif, c'est l'oscillateur ici, qui a fait beaucoup de surplace. Là, ce qu'on voit, ça, ça se trouve être sur une tendance euh, hebdomadaire, là, un graphique hebdomadaire, une tendance euh, qu'on peut suivre. Et il faut ici qu'on casse justement cette... Euh, ligne de tendance de consolidation qui est là depuis euh, la fin août. Et là, si on change de direction, eh bien, là, on s'en va vers euh, probablement de nouveaux sommets. Mais ça va être à suivre. Euh, donc, euh, non, au niveau de, du scénario, euh, tout se déroule comme prévu. Euh, on a eu un temps de panique, mais euh, ça continue. Donc, euh, je vous mets pour terminer euh, la vidéo euh, de Jason Kenney au complet, et vous tirez vos propres conclusions avec euh, ce qu'il dit. Comme je vous dis, la traduction française est saut-saut. Pierre Poliev, le critique financier, finance finance fédéral,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 should quote seize the opportunity of the public health and economic crisis to reimagine the world and radically change policies now in what ways i would describe it as a grab bag of left-wing ideas for less freedom and more government for more government intervention uh, for um, policies that would uh, i think create massive poverty Uh, particularly energy policy, uh, policies that he is advocating. So Klaus Schwab, by the way, is the president and founder of the World Economic Forum, also known as the Davos Summit. I call it the biggest gathering of global hypocrites uh, in history. It's, the, um, it's a little ski village in Switzerland, and every, I think, February, um, a, a couple of thousand super-rich uh, people Uh, a lot of billionaires, millionaires, global CEOs and politicians fly into Davos men with hundreds of private airplanes, they go into Switzerland and they spend a week basically lecturing uh, the rest of the world including especially working women and men about how they should reduce their carbon footprint. Uh, uh, the hypocrisy in that crowd is is so uh, thick you can't even cut it with a knife. And so no, I'm not going to be taking any uh, Policy direction from Klaus Schwab or his his ilk, but and what I find offensive. Look, the so-called Great Reset is not a conspiracy theory; it is a actual set of propo of concrete proposals being advocated by some very influential people, and including apparently by Prime Minister Trudeau, who clearly alluded to it, referred to it, quoted from it, the Schwab theory uh, in a speech he gave to the United Nations a couple of months ago so it's not a conspiracy theory to talk about that those are the folks advocating it and I think it's perfectly legitimate for democratically elected leaders for me to say heck no we're not going to exploit or take the uh, take advantage of a crisis to uh, advance a political agenda if, if we're actually all in this together like we keep saying then how about we focus on the crisis on protecting lives and livelihoods helping people get through this uh and and how about after that instead of exploiting the crisis to impose on democratic societies a whole bunch of social failed socialist policy ideas how about instead we get refocused on generating economic growth on, on recreating some of the trillions of dollars of wealth that will have been destroyed. Of restarting some of the hundreds of thousands of businesses that will have gone under. Of obsessively focusing on getting the millions, uh, uh, uh, uh, the tens of millions around the world back to work. Those who have suffered most in the COVID era have been the poorest around the world. So the notion that we would then drive them further into energy poverty through uh, Klaus Schwab's policy uh, agenda is, I, I just frankly find it offensive. So no, it's not a conspiracy and nor is it a conspiracy theory, I think it's just uh, very um, distasteful and regrettable that influential people would explicitly seek to take advantage of a crisis like this to advance their own political uh, vision and values. Pas oh non plus, euh, tu sais, tout est beau, puis euh, j'y vais, puis... Euh...